maîtresse de la maison ou dans un hôtel quelconque ou peut-être vous rêvez d'ouvrir un restaurant après vos études ici quel avantage parlez-vous concrètement selon toi les avantages culinaires dans les dans les champs culinaires ou pour la blanderie. pour un exemple concret tu reçois un grand nombre de convives et que tu dois apprêter le repas, les mains, dans un bref délai. Deuxième euh, sujet.